Yo ma pixie army, j'espère que vous allez bien, jour 2 de euh, mon périple à Tokyo Disneyland et aujourd'hui nous sommes en route pour Tokyo Disney City, c'est mon premier jour là-bas et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il se trame. Comme vous pouvez le voir, je suis dans Disney Boon de Bourriquet avec cette petite veste que j'ai achetée hier à Tokyo Disneyland mais bon vous verrez tout ça dans le hall, J'ai un t-shirt gris juste ici avec Winnie qui vient de chez Primark, j'ai le petit nœud dans les cheveux, <rire> voilà. Euh, je me suis fait une petite tresse pour ramener la queue de briquet. Et après, j'ai ces incroyables oreilles de chez Lily Magical Hips qu'elle m'a fait spécialement pour l'occasion. Il faut que je vous montre le derrière, attendez. Regardez T'as une petite queue et tout, j'adore, c'est trop mignon. Et bref, donc là, je viens de sortir de mon hôtel et on va au parc. C'est parti <musique> Pour essayer de récupérer des fast passe pour Toy Story Midway Mania. Et regarder ce paysage incroyable, c'est magnifique. Je m'apprête à tester la loterie du jour à Tokyo Disney -Sea. On va voir si ça fonctionne. English, please. Pour le Big Band Beats. J'y crois pas du tout, mais oui. J'ai encore perdu. J'ai encore perdu la loterie, mais c'est pas grave cette fois-ci, je vais essayer d'aller faire le premier show puisque quand vous allez au premier show, vraiment au premier spectacle, vous pouvez y aller même sans avoir de ticket de loterie. Il y a juste à espérer qu'il n'y ait pas trop trop de monde, mais bon c'est midi 20, il me semble le premier horaire, donc ça devrait aller. Et je vais essayer de trouver Toy Story pour essayer d'avoir le fast-pass c'est pas gagné, hein, sachez-le puisque c'est l'attraction la plus populaire d'ici, mais bon je me dis que si jamais je peux la faire sans trop de queue, euh, bah allons-y quoi, alors je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce bâtiment est grand, la vie qui en lit mais ça, c'est la tour de la terreur en fait impressionnant bon bah je crois qu'on va dire adieu à Toy Story Mania les gars, parce que je crois que ça c'est la queue pour euh, tenter d'y aller on va voir mais je crois que c'est ça hein, donc euh, bon merci mais non merci, l'ayant déjà fait plusieurs fois aux US, ça va aller, je vais m'en remettre hein. oh Oh là, là là là là là vous voyez le nombre de gens qu'il y a là Et encore regardez, là on est en train de rentrer dans la partie Toy Story. C'est-à-dire que jusque là on n'y était pas en fait. Oh là là Ce monde Ah ouais ça vaut pas le coup hein Je, je suis quasi sûre que c'est pour Toy Story. <rire> ouais non ça va aller donc en fait, là je suis en train de voir euh, ce qui se passe devant. Donc euh, les, les premiers passe-passe dispo sont de 16h10 à 17h10. Et il y a une heure et demie d'attente. C'est dommage, c'était sympa pourtant. Hein. Mais en fait, non. En fait, non. Oh là là là là. Ce monde. De ce land ici, il est magnifique, franchement, hyper bien thématisé. J'adore les couleurs et tout. Enfin, ça correspond parfaitement à l'ambiance de Toy Story. Par contre, c'est vrai que une heure et demie que euh, j'avais pas la motivation. Hein. Donc, euh, je m'apprête à aller me promener un petit peu ailleurs dans le parc. Et je pense qu'il y a vraiment plein d'autres belles choses à découvrir. c'est pour ça que j'ai enlevé ma veste mais là du coup mon objectif de ce matin c'est de me promener dans tout le parc de voir un petit peu les différents landes en attendant le premier spectacle euh, du big band de je sais plus trop quoi et j'irai faire des attractions et tout cet après-midi je suis assez impressionnée la différence avec les autres parcs Disney est tellement marquée tellement forte j'ai vraiment pas l'impression d'être dans ce type de parc d'attractions vraiment euh, c'est très immersif franchement je suis ultra fan c'est très dépaysant en fait Changement d'ambiance ma Pixie Army avec Aquatopia qui est une attraction que je vais tenter je pense plus tard dans la journée. Et j'ai une pensée toute particulière pour mon petit frère à qui j'ai parlé très très longtemps de cette attraction qui ne croyait pas qu'il y avait un Autopia sur l'eau. Et bah ben voilà, j'ai vraiment hâte de la tester. impressionnant la thématisation de chaque lande. tout est parfait réfléchi jusqu'au moindre détail. Là on a vraiment je trouve l'esprit Discoveryland de Jules Verne. d'attente, la Pixie j'ai enfin ma place, je suis au okay. quatrième rang du spectacle Je suis plutôt contente, quand je suis complètement trompée, je viens de me prendre de l'eau dans la tronche Il y en avait partout, heureusement que j'avais ma veste pour m'abriter J'espère qu'il en vaudra la peine, en tout cas le théâtre est sublime par contre la Pixie Army si j'ai bien tout compris en fait on ne peut pas prendre de photos ni de vidéos pendant le spectacle donc je vais devoir ranger ma petite caméra je suis désolée je ne vais pas pouvoir vous en faire profiter mais je vous donnerai mon avis à l'extérieur me voici sortie euh, du Big Band Beat euh, qui est un spectacle un peu à l'image euh, du Big Band proposé à Disneyland Paris à l'occasion de Noël donc c'est un spectacle de jazz euh, qui met en avant les musiques des années 1920 à 1940 donc vous avez des chanteurs, des danseurs des costumes absolument magnifiques, il n'y a pas véritablement de trame scénaristique mais euh, les personnages de Mickey et Sylvain sont présents, euh, honnêtement hein, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas spécialement fan à l'origine de ce genre de spectacle mais celui-ci est quand même assez spectaculaire, euh, il est un million de fois au-dessus de celui de Paris, franchement hein, sans vous mentir, on est quand même sur un cran au-dessus, après Savoir qu'il y a seulement le premier show, la première représentation qui est disponible sans ticket de loterie, sinon il va falloir tenter la loterie euh, que j'ai encore raté hein. Alors là, maintenant il me pleut beaucoup, donc je vais essayer de me trouver un parapluie. Et euh, quand j'aurai trouvé un parapluie, après j'irai sûrement me repromener, mais là c'est un peu compliqué. Regardez, je sais pas si vous voyez. A few moments later. La pitié comme vous pouvez le voir, c'est un jour pluvieux à Tokyo disney euh, On va dire que c'est un vlog spécial, en hein, plus ce n'était pas le but à la base. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre le train pour faire un petit tour et découvrir le reste du parc. Moyen, ouais, moyen. Ouais, ouais. Je ne peux pas vous filmer le show là encore, pas prendre de photos, pas filmer donc euh, je vous raconterai à la sortie, je suis désolée, je sais que c'est un peu chiant, j'aimerais beaucoup vous montrer les images mais c'est interdit et comme ici au Japon tout le monde respecte les lois bah j'ai pas de choix. sur les écrans, c'est un peu moyen et en fait que je vais me rendre à Nemo and Frenzy Rider puisque j'ai un passe-passe et euh, je viens de regarder la météo en fait il va pleuvoir jusqu'à 1 h du matin donc en fait quoi qu'il arrive le parc va être comme ça euh, toute la journée je sais pas ce que je fais, est-ce que je reste ou est-ce que je pars euh, je vais aller faire l'attraction et après je vais peut-être essayer de manger quelque chose parce que je commence à avoir faim et j'aimerais bien essayer d'aller au Landaladin aussi mais ça commence à être compliqué hein. dans la queue face-passe pour pouvoir faire Marine Life Institute qui est l'attraction euh, issue du monde de Doris. C'est un simulateur que je ne pourrais pas vous filmer là encore. Je suis désolée, je sais que ce vlog est assez particulier. C'est vraiment un spécial, des galères de la Tata Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale storytime avec ce voyage de la catastrophe, tous les détails et tout. Parce que si vous ne suivez pas en Story, vous avez forcément pas suivi tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Je vous parlerai d'un autre voyage aussi qui a été catastrophique. Un voyage en rapport avec Disney en plus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une storytime de la galère. A mon avis, ça ce sera ma prochaine attraction, qui à être mouillée. Hein. Puis au moins je pourrais vous montrer enfin le conflit de quelque chose Et allez à Poitopia, nous voilà plus mouillés que jamais. Plus mouillés que jamais, tu m'étonnes, c'est un minutes d'attente. Écoutez, c'est très sympa les riders. j'ai beaucoup aimé euh, faire l'attraction. Si comme moi vous ne pouvez pas faire les sensations fortes, mais que vous arrivez malgré tout à faire les simulateurs de type je vous recommande, c'est très très mignon. En fait, vous êtes réduit à la taille d'un poisson dans un espèce de sous-marin et vous assistez du coup euh, bah, au fond marin avec Dory et ses amis, c'est très très mignon, les effets sont très bien faits enfin, Franchement, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup cette attraction. Donc euh, je recommande et là je me suis dit vas-y je vais me mettre un défi, je vais faire un truc que au moins je vais pouvoir vlogger, Donc je fais Aquatopia sous la pluie. C'est parti, je vais découvrir mon boutique et euh, je vous emmène avec moi. J'avais très envie de faire cette attraction mais pas sous la pluie de base. Donc voilà, donc là je suis dans mon petit véhicule, là vous avez de quoi poser les bagages et en fait il n'y a rien pour contrôler. Donc en fait vous suivez le parcours. Ouh vous avez mal à la tête dans le vlog avoué. Le truc va dans tous les sens du coup je sais pas trop comment réagir à l'envers, à l'endroit, tu vas par où là Je comprends pas le truc, je comprends pas le principe. Il y a du vent. Oh là là, et ça va vite par contre. Hein. Mais vous avez pas ce côté un peu fun comme dans Autopia où vous devez avancer avec la pédale et tout. Là il fait tout tout seul. Wouh Bonjour, cette attraction me donne la gerbe. Oui oui. Alors, autant j'ai adoré Nemo T Rider, euh, toutes ces attractions, tous les spectacles que j'ai pu faire jusqu'à présent, autant à euh, Aquatopia, Aquatopia c'est une énorme déception pour moi. En fait, il faut savoir que c'est une attraction que j'avais vraiment envie de faire <rire> euh, avant de venir. Euh, je me disais, waouh, trop bien, on va pouvoir piloter sur l'eau et tout. Que nenni Alors déjà, l'attraction est super violente, Enfin, elle met des accouts très très forts. Donc c'est vraiment pas agréable à rider. En plus de ça, vous avez vraiment aucun pouvoir. Vous pouvez pas tourner à gauche, à droite, vous pouvez rien faire. Ça ressemble un peu plus à, comment s'appelle cette attraction euh, L'attraction de Martin la Walt Disney Studio. Vous savez, que les voitures qui tombent, c'est un peu le même principe mais sur l'eau. Du coup, je ne le referai pas. Mais bon, au moins je l'ai fait une fois. Je pars sur des landes que j'ai pas encore eu l'occasion de faire. Et c'est un côté qui est très thématisé sur Donald, euh, Panchito, José Cardioca. Les trois caballeros sont très représentés ici pour une raison que j'ignore. Allez, on y va. Oh, oh, Donc là-bas on a le land d'Ariel que je vous ai montré et juste derrière on a le volcan du voyage au centre de la terre que je n'ai pas encore fait Et là, regardez-moi ce magnifique bâtiment C'est sublime sublimissime, franchement la déco, toute la thématisation est incroyable, j'aime beaucoup Je vais pouvoir vous montrer une attraction et son intérieur que j'avais très très hâte de faire Il s'agit de Sinbad Storybook Voyage Et qui est une attraction très très connue ici avec le personnage de Shandu et franchement j'ai beaucoup aimé alors je suis un peu sortie de l'univers dans le sens où c'est pas Disney mais j'aime beaucoup la stylisation des personnages et surtout j'ai eu un énorme coup de coeur pour Shandu euh, l'espèce de petit chat tigre là il est beaucoup trop mignon je, je veux le manger sur deux étages magnifiques que je vais essayer de faire et juste devant j'ai le magique lampediateur à mon avis je pourrais pas vous montrer mais j'ai vraiment hâte de le faire D'attente, c'est sublime. Bon, et comme vous l'aurez compris, avec mes lunettes, je ne vais pas pouvoir vous filmer encore. Yo, la salle mais j'ai pas pu vous filmer plus parce que c'était interdit honnêtement j'ai pas aimé plus que ça je trouve que c'est un spectacle avec énormément de dialogue du coup euh, c'est assez compliqué à comprendre si vous parlez pas japonais la partie avec le génie est plus facilement compréhensible parce que ce sont des gros gags mais le reste c'est pas, pas fou ça. je trouve que la 3D est également assez vieillotte, du coup j'aurais tendance à pas le vous conseiller Aladin, qui est toute une idée, qui est magnifique. Euh, il se remet à pleuvoir, il fait nuit noire. Je vais ce que je vais montrer C'est très froid parce que mes vêtements n'ont euh, jamais séché en fait. Depuis, euh, depuis midi, du coup, je commence à avoir froid. Donc voilà, c'est pas fou. Cool. Je pense qu'il est temps que te je Je vais aller proposer à l'hôtel. Et puis demain sera un meilleur jour. Hein Alors la bonne surprise, c'est que euh, ce carousel est sur deux étages. Du coup, j'ai choisi d'être sur l'étage du haut. Et j'espère qu'on va avoir une jolie vue Je n'ai pas le meilleur des vestiaires, mais le génie, avec mais... un je suis mal, je suis pas Je viens tout juste de rentrer à l'hôtel, je dois vous avouer que je suis complètement explosée et euh, mes cheveux ne ressemblent plus à rien. Il est 18h30, presque 19h, donc j'ai fini par quitter le parc et au final je regrette pas parce que la pluie s'est intensifiée au moment où je suis partie sur le chemin du retour, donc je pense que j'ai fait le bon choix. Bilan de cette journée, le parc est magnifique, franchement il est incroyable, euh, c'est pas pour rien qu'il mérite son titre de plus beau parc au monde. Après, moi il y a un petit quelque chose qui manque à mes yeux. Euh, je sais pas, je pense que ça manque un peu de magie après, est-ce que c'est parce que je l'ai vu sous la pluie et donc du coup qui manquait des animations et tout, c'est fort possible, j'ai pu le voir un petit peu de nuit et je le trouve sublimissime je pense que je vais retourner dans la semaine faire des photos de nuit du parc parce que waouh j'ai pas pu voir les parades, j'ai pas pu voir la majorité des spectacles, j'ai pas pu rencontrer de personnages, euh, j'ai pas vu le spectacle nocturne puisqu'ici il y a Fantasmique, donc je compte bien faire ça un autre soir, il faut savoir que là demain j'ai une journée complète à Tokyo Disneyland et après les deux derniers jours je peux switcher entre les deux parcs, donc faire un peu ce que je veux, sachant qu'il y a euh, les festivités de Noël qui débarquent ces deux derniers jours-là, donc il va falloir que je vois comment je m'organise, et j'ai remarqué que vendredi, eh bien, euh, <rire> il y a de nouveau de la pluie, donc je sais pas trop ce que je fais, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, euh, parce que là j'en ai besoin psychologiquement, ça devient dur, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces aventures. Ça reflète bien en fait euh, ce que je vis, <rire> euh, mais comme je vous le dis, je pense que je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai vraiment tout dans les détails sur pourquoi est-ce que ce, ce voyage est un cauchemar pour moi. <rire> et le mot est faible, toutes les choses dont j'avais peur avant de partir se sont quasiment toutes produites en fait. Et plus encore, ça a dépassé le cadre de mon imagination. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous abonner euh, si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez rejoindre la Pixie Army. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous